Les locaux abritant les services de l'économie, situés non loin du marché de l'UMI, subissent un toilettage. à l'étage. L'initiative est des hommes et femmes membres du syndicat libre des concepteurs de l'économie qui ont voulu assainir leur environnement professionnel pour un meilleur rendement. Pour certains d'entre nous, le syndicat consiste vraiment à le au niveau de primes, au niveau des salaires. Or que le se a aussi à ce rôle-là le bien-être de ses agents. Donc c'est comme de l'adage que ce n'est pas une personne de l'extérieur qui viendra d'ailleurs pas Donc c'est dans cette optique que nous avons initié un projet dénommé Journée Citoyenne. Au niveau du premier de et, ce, et ce projet, nous l'avons adressé à, ma, à nos autorités musclées, en premier lieu Madame la ministre de Dalena, qui a répondu favorablement à notre sollicitation. Outils en main, les tâches sont bien reparties et chacun s'adonne à cœur joie. Une petite organisation a été mise en place afin que nous puissions organiser cette, cette journée. Nous, nous sommes divisés en groupes. Il y a, a ceux qui s'occupent du tirage de caniveaux, d'autres groupes de baillage, et l'autre, euh, ce de... de, de Opération Retrusson-les-Manches, couplée à une partie de pêche improvisée. Curant les caniveaux, grande fut leur surprise de tomber sur du poisson. Oh, Ça fait un bon, ça fait un bon bien. Après l'accomplissement de leurs tâches, ils peuvent désormais se retrouver pour partager un repas. Une action qui vient également renforcer les liens entre les membres de ce syndicat.